Ah, c'est peut-être un type qui a des troupes dans la bataille, par contre. Ou peut-être ouais, un est... Type qui... C'est à côté d'une capitale, c'est euh, parce qu'il ah manque ouais. des gens qui ont des dans les batailles. <rire> bah, il a Q dessus, quand même. Ouais, oh, il attaque quand on attaque, ouais. bon, Après, le problème, c'est que après, ça, ça rallonge un peu la guerre inutilement. Tu as 13 sur 15, quasi 4 qu sur 15. C'est tu as joué d'avance. N'empêche, c'est bien là, le côté G.O., là. Ouais, ouais, là on a on a bon menu, c'est pas dégueulasse. Je parle de la je parle de la bataille. Ah, ouais, ouais, <rire> bah, c'est chill. Oh, ouais, c'est pour ça que. Le papillon est très représenté. Ah, ouais. <rire> c'est pas mal. Euh, ils ont des TD Ah bon? Ils ont sûrement déjà coché. Hein. Ah, bah bon, non, sur le toit. Ah, ouais, sur le toit, euh, Luke. Et après, euh, Dio, ils ont 4 recon squad. Hein. Ouais, mais. Je reste en défense et attaque. En vrai, ouais, peu importe. De toute façon, euh, je pense qu'ils vont lui occuper une demi-heure à hein, cette équipe. Dans la maison, il y en a deux. On a récupéré la Balkane Division d'ailleurs. Ouais. Après, c'est pas des flèches. Hein. Je même... connais. Il va même pas durer. J'ai eu le sniper là Y'en a un mort dans le toit pal Ouais ah, tu l'as eu C'est moi qui l'ai eu Oula ça vient d'arriver je crois Warkey devant y y'a pas quelqu'un euh, Je vois rien je pense Ah il est quasiment mort là il est en train d'arriver vers, la... vers le bâtiment où j'étais 5 à toute seule, les gars. Ah ouais, ouais. Je compte à la boîte. 3 on est bon sur le 3. Ouais, il ah Ouais, je l'ai vu. C'est vers moi. À droite de la maison. Non, on relance qui a rejoint. Oh putain, allez, je peux pas me le voir. Ouais, Non, le repère. Faut voir qui je ramène un petit point de Ouais, vas-y, allez. putain mais. Et toi, Toshem, qui est au SVT là Non, je l'ai buté. Ok. Y'a un APC là Dans les bois derrière Dans la montagne. Là ah. où on spawn. Okay. Ah vu Je l'ai eu les gars, je vole. Oh je suis on mort à Dieu déjà plus vite. Ah Bon pas C'est un Mozin new. haut oh, putain. Donne soin Hydro Non, non, ça va. Allez, okay. aïe. <rire> Maintenant oui. <rire> Ah. Bah super. Il est relativement loin. C'est un député, l'opération Blitzkrieg. On est en train de les victimes. En face, c'est un gros tanker dessus, oh, t'es mort. Oh putain, coup, ouais, je suis mort, ouais. C'est pas un tank, ça, c'était un... Il y a un suissant, mon gars. Ah, il y a un suissant aussi Ah, ok. Ouais. Je l'avais pas vu. Non puis je vais spawn kill, et puis euh, je crèverai, et puis voilà. Bon, ouais, ça va, l'action était marrante. La PC est déjà dans E1, mais euh, faut pas qu'on défle E2. Alors on y reste alors Il 4 a en défense aussi Oh il est mort C'est qui arrive C'est bon Le S800 est mort Lance l'homme, lance l'homme Il est mort bah c'était pas trop dur hein. oh, euh, oh, je pensais que ça se passait comme ça bon les gars moi je vais vous quitter ok